Ça fait combien de temps que tu es là, Annabelle ouais, Quelques heures. Quelques heures et ça fait juste euh, combien Tu as tourné une vingtaine de galettes À peu une... près Une vingtaine, une vingtaine. Ben Voilà. Ben écoute, je, pense, je pense que tu serais une bonne crêpière. Ouais, je suis certain même. <rire> Annabelle, euh, bah, tu es venue en formation à l'école Crêperie L'Heroïque. C'est quoi ton idée Bonjour Patrick, oui je suis venue chez toi en formation euh, pour pouvoir avoir des réponses à mes questions, ouais. pour pouvoir développer euh, voilà, davantage euh, tourner la crêpe. Euh apprendre plein de choses. D'ailleurs, tu m'as donné de bons conseils. Oh, c'est fait pour ça. Et je t'en remercie, d'ailleurs. Oui, c'est gentil. Et du coup, mon projet, c'est euh, d'ouvrir euh, soit, euh, voilà, pour commencer, une petite roulotte ou une petite remorque tout oui. équipée. Tout équipée, oui. Voilà, parce que je veux être euh, itinérante, aller d'un point A à un point B, pour pouvoir me déplacer euh, sur des, des places. Ou des, ouais. voilà, des Et en des... même temps, c'est pas te déplacer n'importe où, parce que ce sera oui. en Guadeloupe. Voilà. Alors, déjà dans ma premier temps, euh, ici pour me faire un peu la main, tu après, dis ici, en métropole. En métropole, voilà, exactement. Et ensuite, euh, voilà, notre projet, euh, moi et mon mari, euh, bah du coup c'est, oui, d'aller en Guadeloupe. Donc… Euh, et, pour, et pardon, pourquoi la Guadeloupe Bah parce que mon mari est guadeloupéen déjà, euh, donc nos enfants aussi sont d'origine guadeloupéen. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, on y va chaque année, et du coup, euh, voilà, c'est vraiment euh, un endroit qu'on aime beaucoup. Et du coup, on aimerait vraiment marier la cuisine, mmh. euh, euh, les, voilà. Les tu as des origines bretonnes toi Exactement, voilà, moi je suis d'origine bretonne et mon mari Guadeloupéen. Du coup on voudrait faire un mix entre ouais. les deux, apporter voilà, la cuisine antillaise, les produits locaux. Parce qu'on a, on a évoqué par exemple la, la, sauce, la sauce chien qui m'a appris, le poulet boucané voilà. qui, qui peuvent entrer dans des compositions. Exactement, faire de belles compositions avec tous, tous ces produits-là, les produits locaux qu'il y a en Guadeloupe qu'on ouais. peut trouver. Du coup, je pense que ça ferait un beau mariage oui. entre les deux, entre la Bretagne et la Guadeloupe. Alors pourquoi, pourquoi les crêpes et les galettes à un moment s'est imposé dans ton esprit euh, C'est vrai que ça fait un moment que j'y pense. Après, c'est vrai que je voilà, j'ai pas eu peut-être le courage encore de me lancer. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec la pandémie et ouais. tout ce qu'il y a eu, j'ai eu un petit déclic, ça m'a fait réfléchir. pas la seule. <rire> voilà, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bon allez, il faut se lancer, on n'a qu'une ouais. vie, ouais. il faut vivre ses rêves. Donc du coup, euh, voilà, c'est pour ça que je suis venue chez toi pour pouvoir me former et ensuite, euh, voilà, développer mon projet et puis... Euh, si plus, euh, voilà, pour ouvrir une crêperie plus tard. Ouais. Enfin... Est-ce que, est que pendant ces journées-là que tu as passé avec moi, donc tu es toute seule, parce que maintenant, je me répète encore pour ceux qui n'auraient pas compris que c'est une à trois personnes d'un seul et même projet. Mm -hmm. Tu aurais pu avoir Chris hein, aussi, mais Chris, il qu'il s'occupe aussi des enfants voilà, en même temps. Euh, et ce sera peut-être pour une autre fois en ce qui te concerne. Et... et, et... Qu'est-ce que tu, tu retiens de plus Parce que l'idée des crêpes, des galettes, de monter ta crêperie, ok, mais... Oui. Euh, tu n'en avais pas le métier. Non. Et, et aujourd'hui, est-ce que euh, tu as changé ton point de vue avec ce qu'on a vu, ou, ou ça a fait conforter des choses, ou changer des choses Oui, ça a répondu à pas mal de mes questions, à mes attentes, et c'est vrai que maintenant, euh, oui, je me verrais bien euh, crêpière. Ouais, parce que c'est fatigant euh, quand même. Hein oui, c'est fatigant, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est des bonnes journées, mais après, voilà, je peux... Ajuster euh, selon mes, mes envies, mes besoins et puis ma disponibilité parce que c'est oui. sûr avec les enfants, voilà. Mais euh, après… Euh, dans l'immédiat euh, Dans l'immédiat Tu penses pas à une crêperie en dur, sédentaire, fixée Non, euh, pas dans l'immédiat. Il faut d'abord que je me fasse la main, ouais. que voilà, et peut-être par la suite, oui, pourquoi pas, c'est ouais, sûr ouais. que euh, c'est un objectif. Euh. Non, c'est bien. et euh, ce midi on a, on a cuisiné euh, ah, des petits pots, ah, oui, tu as, as vu qu'on peut faire des choses hein? C'était une merveille. Oui mais on a fait aussi avec, euh, avec du poulet qu'on a fait qu on mariner. Le a fait mariner avec la sauce chien d'ailleurs, la sauce, chien. sauce oh, chien. Oui il faut, faut qu'on explique <rire> que la sauce chien ce n'est pas le fait qu'on fait de la sauce à base de chien. Bah non. Ce n'est pas pour les chiens non plus. Tu <rire> m'as expliqué, que c'est une expression un petit peu qui veut dire qu'on sort un peu des sentiers battus, on prend voilà. un autre chemin. Exactement. Ce n'est pas une sauce établie, c'est un peu voilà. une sauce... Comme ça, on Exactement. a envie de faire. C'est bon, hein C'est très très bon. Et du coup, euh, voilà, donc on l'a cuisiné avec cette euh, sauce chien à notre viande qu'on a fait mariner. Ouais. Et on a fait revenir des petits légumes à euh, la plancha, ouais. et c'était vraiment un délice. Et on a fait aussi une sauce, euh, tu m'as appris, une sauce. Euh, ah ouais, elle était bien celle-là. Elle était très bonne. Moi, je, je, je... t'as. Comme tu as remarqué, moi je travaille, comme on dit, à la voile, à la louche. Ouais. Et ce qui fait que je t'ai expliqué ma base de sauce, c'est-à-dire voilà. ce que je l'aime, et on, on la parfume comme On peut la, l'agrémenter selon nos, nos goûts, en fait. On peut mettre et là, qu'est-ce qu'on qu qu a fait là On en a fait une forestière avec des ouais. champignons et une avec du roquefort. Ouais. Marié, roquefort oui, marié, et champignons. Exactement. Et c'est quand même très bon. Hein. Ah, c'est très, très bon. Voilà. À refaire. je refaire. Dès que je rentre à la maison, je fais ça pour mon mari et mes enfants. <rire> c'est bien ça. <rire> ok, parfait. Bah, écoute, moi je vais te souhaiter plein, plein de bonnes choses. Mon SAV reste ouvert, donc ça veut dire que tu m'appelles si tu as besoin de conseils. Yeah, bah, S'ils euh, si si. sont judicieux, je te les, je te les donnerai. Euh, voilà. Et moi, ça m'a fait euh, voilà, plein de bien de partager ça avec toi aussi. Bah, moi aussi. D'avoir hein. ah, rencontré ton mari Chris qui est en train de s'occuper des enfants sur la plage, certainement, <rire> parce qu'il fait beau et chaud aujourd'hui. Oui, très, très beau et chaud. En tout cas, c'était un plaisir pour moi aussi ouais. de te moi rencontrer. Aussi. Même un dimanche. Exactement. <rire> On s'est bien amusé. Ouais. Tu m'as appris beaucoup de choses. Très beaux conseils. Ouais. Je vais mettre en application euh, dès que je rentre à la maison. Ah, il y a plein de choses à faire. Hein. As ah, vu oui, plein, plein de choses. Vrai. Mais rappelle-toi, je le dis à chaque fois, c'est seule notre imagination qui, qui pose compte. des limites. Ouais. Mais en même temps, il faut s'en poser des limites. Parce que oui. sinon, on est vite parti dans l'usine à gaz. Quoi. Exactement. En tout cas, plein de bonnes choses. Bah, merci à, euh, à toi. Ici à la Guadeloupe, plus tard. Ouais. Et puis, euh, je ne sais pas comment dire au revoir en guadeloupéen. Euh... Au revoir. Je sais pas comment ça se dit, il y a peut-être un petit mot, non, même pas En noyau, au Ocapati. C'est mignon ça, au Capati. Oh, C'est bien. Au Capati, alors oui, <rire> Salut, bien. merci Annabelle. Ciao. Merci Patrick. forever free. <musique>